Salut les amis et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je vous propose un top 10 des meilleures unités à Warhammer 40 000. Alors, ce format vidéo s'inscrit dans une certaine temporalité puisque ce qui est fort Hier ne l'est pas forcément aujourd'hui et ne le sera pas forcément demain. Donc évidemment, c'est à prendre avec du recul. Euh, cette vidéo est faite le 19 juillet 2021. Et je rajouterai que ça reste mon avis, mon analyse personnelle, qu'il y a forcément d'autres manières d'aborder abord, de nombreuses unités qui auront sans doute pour vous leur place dans ce classement. Mais j'ai quand même le plaisir de vous présenter le mien après cette bonne grosse année de V9. Euh, première unité euh, que j'incorpore et qui est à la dixième place euh, de mon top, c'est les euh, Necron Warriors, les guerriers Necron, euh, qui, à mon sens, sont très vite rentrés dans la méta avec l'arrivée du codex Necron. Et euh, reste une unité qui, à mon sens, n'est jamais sortie des top unités euh, ou des unités top méta qu'on peut rencontrer. Évidemment, pack de 20 guerriers, euh, c'est toujours mieux. On profite un maximum de tous les bonus qu'on va pouvoir aller capter dans le codex Necron. Le pack de 20 guerriers, c'est quand même bah, un pool de 20 PV à endu 4 avec une save à 4+. Évidemment, le protocole de réanimation qui est encore mieux qu'un Phil Pain à 5 puisque ça annule le multi-damage, puisque vous relevez vos figurines si votre pack n'est pas mort sur du 5+, ce qui est très bon. Et le pack de guerriers a la capacité de relancer les 1 sur ses jets de réanimation donc, ça en fait un pack très résistant. C'est un slot de troupes, donc objectif secure. Euh, on a de nombreuses ressources dans le codex Nécron pour relever du guerrier Nécron en masse, euh, à savoir euh, le, le, le cryptech qui permettent de, de, de ramener des trois guerriers nécrons dans un pack ou encore euh, l'arche fantôme, donc le transport Nécron, qui permet de ramener D3 avec un stratagème D6. Donc ça, c'est très cool. On a aussi la relique l'orbe de résurrection qui peut ramener plein de monde une fois dans la partie, ce qui est excellent. Donc beaucoup beaucoup d'aptitudes pour rendre ces packs de guerre et Nécrons euh, très... Euh, résistant dans le temps sur une partie. On rajoutera à ça euh, les grosses euh, synergies qu'on connaît, notamment avec un chronomancer pour leur donner la 5 plus invulnérable, puisqu'il n'y a pas d'invulnérable sur ces unités-là. Le chronomancer fait tout à fait le taf là-dessus. Euh, évidemment aussi euh, la petite euh, relique, le voile des ténèbres, pour faire Feb transporter sur la mapote, paquet de 20 et nécrons, c'est toujours désagréable pour votre, adversaire. pour votre adversaire. On rajoutera à ça le fait qu'ils se défendent bien au tir, en plus de leur résistance accrue et de la notion d'objectif sécure qu'ils apportent en termes de jeu. C'est quand même euh, avec le Ghost Flyer à 24 pouces, un tir rapide de force 4 PA-1, ce qui veut dire qu'à 12 pouces, vous balancez quand même 40 tirs de force 4 PA-1 avec une CT de 3+. Et vous pouvez éventuellement passer sur du Ghost Reaper avec une arme qui tirera à 12 pouces, Assaut 2, force 5, PA-2. Ça fait quand même une belle unité de saturation d'anti-masse. Donc euh, les gars à mon sens, sont dans le top 10 actuel des meilleures unités euh, de la V9. Ensuite, à la 9 place de mon classement. Je positionne les Blade Guard Vétérans, unité que nous avons euh, découvert avec Indomitus et le nouveau codex Space Marines. Euh, les Blade Guards sont, sont une unité qui se joue de 3 à 6 figurines, 35 points par figurine. On notera des stats corrects avec une CCNCT une à 3 ⁇ une endurance à 4, une save à 3, euh, 3 attaques. Hein, C'est du Primaris, voilà qui fait plaisir. Euh, mais euh, surtout, ce qui est intéressant avec euh, le Blade Guard, c'est qu'il peut être équipé euh, du bouclier... Euh, il est équipé d'ailleurs euh, d'un du, bouclier, bouclier, euh, bouclier Tempête euh, qui lui octroie une invulnérable à 4 et un plus 1 à la sauvegarde d'armure. Donc il passe à une 2+, 4 plus invulnérable. Euh, il a une arme qui est très intéressante euh, qui lui permet quand même de taper à force 5, euh, PA-3 et 2 damage. Donc le, le 2 damage est quand même très bon euh, sur cette unité. Euh, on notera aussi que euh, on a le mot-clé corps et Primaris, qui, qui nous permettent l'accessibilité bah, notamment à la, physiono à la physiologie transhumaine. Bon en gros on n'est pas blessé que sur du 4 et plus, donc ça c'est très bien. Ça coûte 1 PC sur les packs de 5 Blade Guard, donc généralement on ne jouera pas 6 Blade Guard, ça n'a aucun intérêt, il vaut mieux en jouer 5. Et, euh, et puis bah, c'est. Ils vont pouvoir devenir Deathwing en Dark Angel, devenir Wolverine en Space Wolf. Euh, ils captent aussi très bien l'aptitude de leur bon euh, apothicaire, maître apothicaire qui va permettre de refaire vivre des mecs. Donc ça, c'est très cool. Il y a différents buffs qui sont intéressants. On peut les passer Objectif Secure avec des traits de Seigneur de Guerre. Euh, ils passent à Damage 3 en White scar. Euh, ils, ils vont pouvoir vraiment, il y, a, il y a beaucoup beaucoup de chapitres en Black Templar en Space Wolf, même en Dark Angel il y a beaucoup de chapitres en fait qui, qui leur permettent de faire d'être une unité euh, hyper attractive en termes de mécanique de jeu Blue Dungeon c'est la même chose, il y a vraiment, vraiment une unité très très cool et qui pour le coup s'adapte très bien à tous les builds même dans des listes qui sont parfois type Salamanders ou Imperial Fist et qui vont avoir des dynamiques plus de tirs, les Blade reste toujours une très bonne unité qui est pas chère en vérité puisque pour euh, pour 175 points vous avez euh, vous avez un joli un joli pool de PV avec une belle invue, une grosse sauvegarde et qui en plus euh, découpe pas mal de monde au corps à corps. À la huitième place de mon top, elle est AF guard Tyrannide. Voilà une unité euh, que j'affectionne particulièrement depuis. Euh, depuis la V8 et d'ailleurs, j'ai commencé vraiment à les jouer en V8. Euh, C'est une très très bonne unité, notamment euh, grâce à son, euh, à son canon en empaleur qui lui permet euh, tout simplement de tirer sans ligne de vue et euh, d'ignorer les couverts, le tout à 36 pouces avec une force de 8, une paix à 2 et des 3 damage. Les guard euh, n'ont pas... Un véritable intérêt pour l'instant en termes de jeu avec l'autre arme qui leur est possible d'avoir le shock cannon euh, quoi qu'il en soit ça reste aussi un profil assez intéressant malgré euh, un move de 5 ils ont quand même une capacité de tir de 3 plus une endurance de 5 et une save à 4 plus c'est des figurines qui vont avoir la nécessité d'être relativement statiques et de profiter de l'aptitude à tirer sans ligne de vue donc généralement on sera dans un couvert avec une 3 euh, ça c'est euh, plutôt cool. Euh, le build le plus intéressant pour la f -Guard est évidemment d'être joué en Chronos, puisque s'ils ne bougent pas, ils vont avoir la reroll des As natives, donc ils vont toucher à 3 plus reroll des As, avec les 12 tirs de Calon en Pâleur, ça fait plaisir. Et évidemment en Chronos pour le super sort qui va permettre de. Euh générer des touches supplémentaires sur des 6 à la touche, donc ça c'est très cool, on notera aussi que c'est une unité d'infanterie et donc elle va être éligible au stratagème qui lui permet de la refaire tirer pour 2 points de com, donc ce qui veut dire que c'est une unité qui sur un tour va pouvoir balancer 24 tirs de force 8 par moins de D3 damage sans ligne de vue avec tous les bons buffs qui vont bien ça en fait une unité que votre adversaire ne peut pas ignorer clairement euh, le gros défaut du Hive Guard reste et restera son D3 Damage, mais c'est vrai qu'avec un 2 Damage fixe, je pense que l'unité aurait été euh, beaucoup, beaucoup trop stable et violente. Euh, c'est une excellente unité, on est à euh, 35 points le Hive Guard. Euh, ça, nous fait, euh, ça nous fait une belle unité de tir pour pas trop cher Et, euh, et c'est une des meilleures unités de tir hein, du codex Tyrannide. Donc il y a de fortes chances que vous la voyez régulièrement sur les tables de jeu C'était la 8ème place de mon top Je passe à la 7ème place Et je positionne le Ctan transcendant euh, lui-même et non pas le Nightbringer, euh, tout simplement parce que le C'tan transcendant euh, qui avait été un petit peu mis de côté à l'arrivée du codex V9 Necron euh, a été clairement réévalué suite à l'augmentation du coût en points bah, du Nightbringer, justement, euh, qui coûte maintenant plus cher que lui. Euh, donc, euh, le C'tan transcendant pour 270 points bah, bénéficie évidemment de l'aptitude à ne perdre que 3 PV par phase. Donc, sur une figurine à 9 PV, il va falloir 3 phases euh avec euh, 3 PV par phase nette pour le, pour le tuer. Quoi. Donc, ça peut être long, surtout que ça récupère des PV grâce à, au métal vivant. Donc, on peut vite se retrouver à ne pas pouvoir le gérer euh, sur, euh, sur 2-3 tours. Et euh, surtout, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, c'est une figurine qui, avec laquelle on va aller généralement chercher le fait de euh, caster, euh, d'envoyer en fait un... Un deuxième pouvoir de K'tan, de façon à pouvoir diffuser deux pouvoirs de K'tan. Et généralement, on va pouvoir aller lui jouer deux bons stratagèmes. Le premier qui va permettre de caster un troisième pouvoir de K'tan aléatoirement. Donc ça, c'est très cool, hein, ça permet vraiment de diffuser de la mortal wound en bulle de manière massive. Et c'est là tout l'intérêt de cette figurine. Et l'autre, évidemment, est d'ignorer les sauvegardes invulnérables pour avoir au corps à corps une figurine qui va mettre 5 attaques de force 6 PA-4, d 6 damage. Donc sans un vue, ça peut quand même faire très mal et il ne faut pas le négliger. Euh, quoi qu'il en soit, c'est une figurine qu'on voit de manière régulière. On voit aussi le Nightbringer, mais c'est vrai que le transcendant temps est devenu une des unités euh, les plus jouées en écran, euh, de, manière les plus, de manière la plus régulière, je dirais, euh, parce que c'est un véritable outil qui diffuse de la mortal wound. Qui, est, euh, qui a une zone de, de répulsion assez importante. Hein. Quand vous, vous approchez, vous avez des, des pouvoirs temps qui, qui sont vraiment dangereux pour les unités les plus juteuses de votre adversaire. Donc, euh, très très bonne unité. Et je passe à la cinquième place de mon top les Death Shroud Terminator de la Death Guard. Excellente unité que sont les Death Shroud Terminator. Euh, il se joue de 3 à 6, évidemment on n'a pas un véritable intérêt à en jouer 6, euh, puisqu'on s'expose à des problématiques de cohésion d'unité et, euh, et de blast, donc il euh, n'y a pas d'intérêt à en jouer 6. Un intérêt à en, en jouer 3, 4 ou 5, mais pas 6. En tout cas, le build qu'on voit le plus régulièrement, c'est les voir jouer par 3 pour un coût de 150 points. On a quand même euh, un pool de 12 PV, donc avec 3 figurines, hein, un, pool de, pardon, un pool de 9 PV à endu 5. Save à 2, 1 vue à 4, réduit les damage de 1. Donc, euh, une résilience assez importante. Un mouvement de 5, donc c'est plutôt cool. Euh, évidemment, l'aptitude euh, de contagion hein, qui va diffuser une aura de moins 1 en endurance euh, qui n'est pas plaisante et surtout euh, une capacité à tabasser à peu près tout au corps à corps, et ça, c'est plutôt plaisant puisque euh, l'unité a une capacité de combat de 2, donc ce qui, on va dire, lui permet vraiment d'évoluer de manière indépendante sur la table de jeu, de ne pas avoir besoin d'une aura de roll etc. De plus, reste relativement stable. Et surtout, euh, ça tabasse derrière avec euh, la Man Reaper, donc euh, une grosse faucheuse qui a deux profils. Avoir cette latitude de jeu est très cool, de pouvoir soit taper avec du gros taquet euh, anti, euh, anti, anti char on va dire anti-élite, avec euh, de la force 7, de la pa 3 et du 2 damage. Mais on aura 1 moins 1 à la touche. On touchera quand même sur du 3+. Ou alors de balayer la masse et euh, de faire 2 attaques au lieu d'une. Donc, ça fait pas moins euh, de... Pour un pack de 3, euh, ça fait beaucoup, beaucoup d'attaques. Ça, en fait, euh, euh, ça en fait 20, ça en fait 10, ça en fait... Ça fait 18, euh, 26 attaques. Euh, puisque euh, chaque shroud a 4 attaques. Ce qui fait qu'en en, en balayage, ça fait 8 attaques par figurine. Et le champion a 5 attaques, ce qui fait 10 attaques pour, euh, le, pour le champion. Donc ça, euh, c'est euh, quand même plutôt efficace. Euh, on notera aussi que le Man Reaper est une arme de la peste, donc reroll des as à la blesse native. Encore une fois, ce qui favorise cette unité à être complètement indépendante sur le champ de bataille. Une de ses grosses aptitudes étant euh, l'aura de bodyguard et qui fait que un personnage de la même compagnie avec une caractéristique de 9 PV ou moins à 3 pouces de cette unité n'est pas ciblable, qu'elle soit. Euh, plus proche ou moins proche de vous, c'est un lookout sir, un attention chef amélioré, euh, ça permet de faire pas mal de petits tricks de jeu et de combos, euh, notamment pour la capture d'objectifs, euh, ça c'est plutôt plaisant, donc une excellente unité euh, qu'on voit dans quasiment toutes les grosses listes d'Esgard, euh, on ne s'en passe difficilement. À sa cinquième place, j'ai positionné les troupes ou les players euh, de l'armée arlequin. Euh, pour le coup, je trouve que c'est peut-être une des unités qui a le plus traversé les Arlequins, En vérité, hein. je pense que la faction en elle-même est celle qui a le plus traversé la V9, et ça illustrait vraiment très bien ce qu'on en disait dès le début c'est-à-dire que le codex. Euh balayer très bien toutes les meilleures mécaniques que proposait euh, cette nouvelle version de Warhammer 40 000. et c'est toujours le cas, puisque on a encore euh, des Harlequins qui, à mon sens, sont, font partie des meilleurs codex de la version, euh, y compris codex V8 et V9, hein, tout ce qui se joue actuellement. Euh, c'est pour ça que j'ai positionné les troupes les players dans, dans ce top, euh, tout simplement parce que c'est des figurines à 14 points qui ont un nombre d'aptitudes assez, euh, assez inquiétant pour, euh, pour celui qui les affronte, puisqu'on est sur un, un mouvement de 8, 4 attaques sur le profil, donc euh, déjà, ça, ça fait plaisir. Euh, on a surtout des unités qui vont bouger à travers les figurines adverses et à travers les décors, donc euh, une espèce de fly maquillé. Euh, et qui fait plaisir, hein, donc vous allez pouvoir tr tracer un peu partout. Donc ça, c'est excessivement fort, hein, Donc vous traversez les cordons, vous traversez les unités ennemies, vous vous faites plaisir. Euh, L'unité est aussi euh, équipée d'une 4+, invulnérable, donc euh, agaçant, voilà, comme type de sauvegarde, évidemment. Et surtout, euh, de base, sur leur profil, cette unité va pouvoir advance et charge, ou désengage, Étirer ou désengage et chargé. Enfin bref, euh, tout, est, tout est possible. Avec ces gars-là, tout est possible. On notera évidemment que jouer en Frozen Star, euh, ils ont plus une attaque à la charge. Ce qui fait que pour un pack euh, bah pour un pack de 5, c'est euh, 25 attaques. 25 attaques qui quand même avec donc vous pouvez soit les équiper avec la caresse soit euh, soit le baiser je sais pas exactement euh, la, la traduction mais en gros on peut soit jouer sur une force 5 et une pa-2 soit jouer sur une force 4 et une pa-3 mais en tout cas on, on sature globalement très bien on notera évidemment euh, l'aspect troupe qui n'est pas négligeable, puisque c'est des unités qui sont objectifs sécures, donc qui vont pouvoir aller dans leur petit transport, euh, qui se cache très bien, débarquer, taper des trucs, et surtout l'utilisation d'un stratagème qui est particulièrement bon, qui va leur permettre de réembarquer dans leur véhicule euh, après avoir tapé, euh, donc euh, sur, le, sur la phase de, de, de, de consolidation. Donc euh, très, très efficace euh, comme unité. Elle, a... elle présente de très bonnes mécaniques et en plus, elle... Euh... Elle, elle trade très bien quand quand j'ai dit, elle trade très bien, c'est-à-dire que sur Warhammer 40 étant la V9 étant vachement un jeu de trade, sur euh, euh, j'engage des ressources, quel nombre de points vont-elles me rapporter, combien de temps vont-elles durer sur la partie, et qu'est-ce que toi tu fais en retour euh, Moi aussi, j'engage des ressources, euh, mais elle dure moins longtemps, et elles score moins bien. Voilà, en gros, le ce delta-là va créer un delta de points, et pour le coup, euh, les players, eux, ils euh, bah, trade bien, parce qu'ils sont pas très chers, ils ont pas mal de, de cordes à, à leur arc, donc euh, c'est c'est une très bonne unité et qui, à mon sens, avait sa place dans mon top 10 des unités. Ensuite, euh, à la quatrième place, j'ai positionné la Retributor Squad des Sœurs de Bataille. Alors, bon bah, cette unité-là, il faut s'y faire. Hein. Quand vous jouez contre les, les Sœurs de Bataille, vous allez euh, vous les coltiner. La Retributor Squad qui est vraiment pertinente en sueur d'argent puisqu'elles vont pouvoir... Euh, profiter du tir de leur arme lourde sans malus, et même Advance euh, est tiré euh, sans malus, donc là le, le sueur d'argent est très cool, et notamment en plus qui offre une reroll à la touche, une reroll à la blesse, donc euh, très très stable. Euh, donc euh, on a une unité en fait qui va, euh, qui va envoyer euh, évidemment euh, la foudre via euh, une, quantité, une quantité absolument incroyable des multifuseurs, puisque les 5 sœurs avec 4 euh, multifuseurs et 2 chérubins, ben c'est 150 points, donc c'est pas très cher. Et euh, globalement, c'est plutôt, euh, plutôt stable, voire très stable, euh, via les chérubins, via la petite rirole des touches, des blesses, et via les différentes ressources que vous avez dans le codex séance de bataille, notamment Morvenval, euh, pour fiabiliser cette unité. Donc concrètement, là... Euh, on parle de Retributeur Squad en Multifuseur, donc avec des cibles bien précises qui sont évidemment des cibles anti-char. Euh, mais euh, quand, ça, quand ça a trouvé sa cible, euh, généralement sa cible euh, ne survit pas. Donc euh, très très bonne unité la Retributeur Squad que je pense voir très régulièrement dans les listes Sœurs de Bataille, encore une fois en sueur d'argent. Ensuite, on va rentrer dans le top 3 de ma petite sélection. À la troisième place, j'ai positionné le Relic Contemptor Dreadnought. Alors, euh, ce Dreadnought, qui plus est, en plus d'être très bon, il est joué en Chaos, en Imperium, euh, sous n'importe quel chapitre, avec n'importe quel... Enfin bon, il est bon, il est bon, quoi qu'il arrive il Est bon euh, dans n'importe dans quelle configuration. Euh, il est essentiellement bon grâce à l'accès à son, à son canon, euh, à, son, à sa couleuvrine Volkit jumelée, donc euh, qui, qui peut avoir en double et qui ne coûte que 5 points pour le coup, donc qui n'est pas cher. Puisqu'en gros, euh, bah, si vous lui en mettez 2, euh, vous allez pouvoir balancer 16 tirs de force 6 sans PA, certes, mais qui fait 2 damage, et chaque 6 à la blesse inflige une blessure mortale en plus de tous les dommages normaux. C'est une arme qui tire à 45 pouces, donc c'est très très bon. Et en plus de ça, vous allez pouvoir mettre un lance-missile cyclone à votre bon relique Contemptor pour en faire une plateforme de tir d'une valeur de 175 points, mais qui fera très mal puisque vous développez une quantité de tir absolument folle pour la valeur en points. C'est vraiment très bon. On rappelle quand même qu'on est sur 9 PV dans du 7, ça y va à 3, 1 vu à 5, réduit les damage de 1. Euh, donc ça, c'est le profil de base. C'est un relique contre Amthor donc il vous coûtera quand même un point de com à jouer et, euh, et c'est peu cher payé. Euh, on le voit dans les listes Chaos, on le voit dans les listes Dark Angel, on le voit dans les listes Ultramarine, on le voit dans les listes Space Wolf, on le voit partout, ce Relicotemptor Dreadnought il est très bon, il fait très mal. Euh, et il fait très mal dès qu'on arrive en plus un petit peu à le fiabiliser. Chez les Marines, bah, en Doctrine Devastator, il va aller capter sa paix à 1 pour le premier tour. Euh, sur... Une armée Iron Hands, évidemment, il va pouvoir profiter aussi de petits stratagèmes qui sont très bons. Euh, il va euh, profiter euh, du maître des forges euh, d'une manière assez cool aussi, pour lui passer une CTA de plus, pour lui faire regagner des PV. Enfin, il voilà, y, y a tout un panel de choses. En Death Guard aussi, il est très bon pour, euh, bah, pour diffuser encore plus de Mortal Wound euh, via les explosions euh, des touches sur du 6, euh, via un via un plaque surjon. Donc il y a vraiment vraiment plein de choses à faire euh, avec ce Dreadnought qui est excessivement bon et, euh, et qui ne coûte pas trop cher puisque, comme je vous le disais, double canon volkits et lance-missile cyclone, on est sur 175 points la bête. Voilà euh, pour la troisième place de mon top. à la deuxième place, les incubes Drucari. Les incubes de Rucari, euh, excellente unité. Excellente unité qui n'a pas vraiment besoin de fiabilisateur au vu de sa létalité native. Euh, puisque euh, bon bah, évidemment il capte tous les bonus euh, du power from pain. From pain. Euh, donc euh, il commence la partie avec une 6 plus invulnérable. Ils vont pouvoir dès le T2 euh, charger après avoir Advance. Et avoir euh, plein d'autres bonus tout au long de la partie. Mais déjà rien que les deux premiers sont bien. Surtout on notera que euh, pour 16 points, vous avez 3 attaques de base sur le profil et 4 pour le Clevex. Euh, mais surtout euh, que ces figurines tapent à force 5, PA-3 et 2 damage natifs. Donc le 2 damage natif est très bon, surtout que sur des 6 à la blesse, on va avoir un damage supplémentaire, donc damage 3, et qu'ils ont euh, Blade Artist qui leur donne un moins 1 en PA supplémentaire sur du 6 à la blesse. Donc ça veut dire que sur du 6 à la blesse, on a un PA 4, 3 damage et que, en plus de cela, cette petite unité se paye le luxe euh, sur un test de commandement de vous faire euh, de vous faire un fight last, de vous rendre inéligible au combat. Euh, donc pour les unités qui ont des commandements un peu bas, eh ben, c'est très désagréable. Euh, donc euh, voilà, on est sur un mouvement de 7, c'est même un petit pack, de, donc ça se joue de 5 à, 9 figu 5 à 10 figurines, pardon. Euh, sur un, même sur des petits packs de, de, de, de, de 8, on commence à saturer tellement avec du multi damage qu'on peut taper plein de choses. Après, il euh, y a des mécaniques dans le codex et notamment via des personnages pour, en plus de ça, fiabiliser tout ça. Je ne l'ai pas précisé, mais on est sur une capacité de combat de 2+, donc euh, on est plutôt serein. Euh, très très bonne unité, encore une fois, qui trade très bien, quand généralement, vous la prenez dans la mouille, vous n'êtes pas content, euh, surtout embarqué dans l'excellent châssis, euh, qui est le Raiders, ils sont difficiles à bah, à, à, à repousser, hein. clairement, difficile à repousser les incubes, et, euh, et difficile à encaisser aussi. Enfin, à la première place de mon top, je positionne les Skitari. Rangers de l'Adeptus Mechanicus, ils sont arrivés dans la méta, telle euh, la météorite impactant la planète et faisant disparaître la totalité des dinosaures présents sur le globe. Bon, bah là, les Ranger Rangers à 8 points de la figurine. Euh, Games Workshop s'est un petit peu craqué au vu de la létalité de l'unité et de tous les bonus qu'elle peut capter, la rendant même parfois. Ultra résistante, plus résistante que euh, les trucs les plus résistants du jeu, hein, on, va, on va pas se mentir. Euh, on est sur un profil qui reste somme toute assez lambda, hein, avec une capacité de tir de 3, une enduit 3, une save à 4. Sauf que euh, bah, le, le ranger, euh, il, a, il a son fusil euh, qui envoie 2 pruneaux d'armes lourdes à 30 pouces, force 4, PA-1. Euh, donc on peut les jouer par 20, donc ça fait 40 pruneaux de force 4, PA-1 on va avoir un très bon stratagème qui va permettre de passer en tir rapide 2, donc potentiellement à 15 pouces, euh, d'envoyer 80 tirs de force 4, pa 1. On a des bonus pour booster la PA, on a des bonus pour booster la force, on a des bonus éventuellement en mars pour balancer de la mortelle supplémentaire. On a euh, évidemment tous les bonus des impératifs doctrinaires, donc on peut passer un plus 1 en sauvegarde, on peut passer un plus 1 en CT, hein, c'est les deux impératifs doctrinaires qui leur profiteront, le plus et éventuellement même en mars on peut euh, cumuler ça avec euh, les bonus des quantiques de Messi. donc on peut vite se retrouver avec des skitari qui ont une save à de plus hein, qui ont plus à un save et une save de couvert donc euh, un pack de 20 skitari et un save à de plus euh, si vous n'avez pas de quoi le gérer bah vous êtes comme un fruit on notera quand même que la meilleure composition pour le skitari ranger reste en lucius puisque vous allez pouvoir euh, caster des bonus qui les rendent euh, un ultra euh, résistant et de euh, ultra mobile, hein, puis via, via un système de FEP, de frappe en profondeur. Vous allez pouvoir euh, passer une physionomie transhumaine sur vos rangers, vous allez pouvoir avoir un plus à un save natif euh, quand on vous tire avec du mono damage, cumulé évidemment avec le plus à un save de l'impératif doctrinaire, c'est très bon, mangez-en. Euh, voilà, il y, y, a, y a de quoi le, euh, éventuellement le moral aurait pu être un problème, mais on a des stratagèmes pour les faire largement tenir au moral. Et surtout, je rappelle que c'est une unité qui ne coûte que 160 points, à laquelle on va payer un Omnispex évidemment pour ignorer les couverts. Donc, on passera à 165 points, mais c'est une unité qui est ultra violente sur la table de jeu, euh, très difficile à gérer quand vous n'êtes pas équipé pour... Euh, et qui a euh, toutes les bonnes mécaniques de désengagement plus tir, de, de, de move plus tir sans malus, hein, parce qu'on est avec une arme lourde. Donc, il y a vraiment plein plein de choses pour rendre les rangers absolument abominables pour votre adversaire. Et c'est pour ça que c'est à la première place de mon top. J'espère, les amis, que cette euh, petite vidéo vous a plu. Et euh, si vous m'éclatez le compteur de pouces bleus, je m'engage à vous faire la vidéo du top 10 des moins bonnes unités de la V9, histoire qu'on rigole un peu et qu'on envoie du sel sur les factions les plus récalcitrantes à gagner des parties. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Ciao les amis